Pinocchio veut devenir un homme, c'est le conte d'aujourd'hui Voici Pinocchio avec la fête On va écouter ensemble le dialogue entre Pinocchio et la fête Voici la fête Et voici Pinocchio qui parle à la fête Alors, écoutons maintenant le dialogue Alors d'après Carlo Colodi. Les aventures de Pinocchio. Pinocchio veut devenir un homme. Je veux grandir un peu, dit Pinocchio. Toi, tu ne peux pas grandir, dit la fête. Et pourquoi Parce que les pantins ne grandissent pas. Moi, je ne veux plus être un pantin, dit Pinocchio en se frappant la tête. Je veux être un homme comme les autres. Tu le deviendras. Seulement, il faut le mériter. Comment le mériter Comment devenir un homme Alors, écoutez maintenant la fait ce qu'elle dit. Voici la fait ce qu'il. Voici la fait en train de parler à Pinocchio. C'est très facile, c'est très facile, il suffit d'être un bon petit garçon, obéissant. C'est très facile, il suffit d'être un bon petit garçon, obéissant, d'écouter son père et sa mère et toi. Est-ce que tu es vraiment un bon petit garçon Est-ce que tu aimerais être un bon petit garçon, obéissant Est-ce que tu aimerais écouter ton père et ta mère Moi, dit Minokyo, je suis têtu. Je n'écoute pas mes parents. Et je n'oublie pas beaucoup. Mais comment devenir donc un gentil petit garçon, hein? Toi qui es têtu et qui n'oublie pas beaucoup, comment devenir un bon petit garçon? Un gentil garçon, un gentil garçon doit étudier et travailler. Et toi, est-ce que, tu... Est que tu es un bon élève? Est-ce que tu travailles bien dans la classe? Moi, non. Je flâne et je passe mon temps à jouer. Je joue souvent. Un gentil garçon dit toujours la vérité. Et, so et toi, est-ce que tu dis toujours la vérité Non. Et moi, toujours des mensonges. Je dis toujours des mensonges. Un gentil garçon ne rushine pas pour aller à l'école. Ne plonge pas pour aller à l'école. Un gentil garçon est content d'aller à l'école. est vraiment content. Moi, l'école me rend malade. Maintenant, maintenant, maintenant, je veux changer. Dites-moi, allez-y, maintenant, je veux changer. Alors, je parle aux élèves, je parle aux enfants qui, qui sont têtus, qui n'obéissent pas beaucoup, qui flânent, qui passent leur temps à jouer. Et qui disent malheureusement des mensonges et qui rechignent souvent pour aller à l'école. Et leur école le rend malade. Maintenant, c'est le temps de changer. Maintenant, c'est le temps de changer. Maintenant, je veux changer. Alors, c'est un conte d'après Carlo Collodi les aventures de Pinocchio alors je viens de vous raconter un conte entre Pinocchio et la fée la fée conseille Pinocchio euh, autrement dit la fée recommande à Pinocchio d'être un bon petit garçon mais comment il doit être obéissant il doit écouter son père et sa mère il doit étudier et travailler il doit il doit dire toujours la vérité jamais de mensonge. Alors, il doit être content pour aller à l'école. Maintenant, c'est le temps de changer. Alors toi aussi, si tu veux changer, c'est donc le temps. Il suffit tout simplement de suivre les conseils et les recommandations de la fête. Voilà, c'est tout pour le moment. C'est avec vous, Monsieur Sadalal, de la chaîne Je Communique Je vais vous raconter un autre compte prochainement. Merci de votre attention, n'oubliez pas, pas de vous abonner et de cliquer sur like et aussi de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés et de partager la vidéo partout au monde.